Je suis sûr, elle est, hein. ah non. Oh. Shit, man. Holy fuck. Ça C'est pas la créature normale, ça on est d'accord. je me disais on va, on va quand même pas faire un, un épisode sans truc flippant ça va pas être drôle quand même mais je vous avoue que je suis soulagé parce que je croyais que c'était la créature sous, euh, sous l'eau donc au final je suis plutôt soulagé par contre s'ils me mettent les deux en même temps je, je, je me casse je rachete oh putain il y a encore plein d'énigmes là dedans à tous les coups ah je suis pas sûr que je vais pouvoir terminer le chapitre les, les gars Je suis pas sûr De pouvoir terminer Mais c'est un labyrinthe ce truc Ah non je suis revenu au départ en fait Je suis mongol Je suis revenu au départ Vas-y tombe moi dessus je sais que t'es là Fais moi peur Je suis là pour ça J'ai ramassé un tuyau. Ça m'avance beaucoup. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ce un un tuyau Bloquer ça peut-être Ah l'épisode va devenir long La roue tourne trop rapidement, elle ne va pas se bloquer. Veut bloquer la roue. Elle doit d'abord être ralentie. Je vais essayer de finir le chapitre avant la fin de l'épisode, je sais que je peux le faire. que ça, vous n'allez pas à être dérangé, puisque l'épisode dure 25 minutes. Donc là, il doit déjà être un peu plus que 25 minutes. Je ne peux pas y accéder... Non, oh. hein il était derrière. Oh le con. Heureusement que j'ai ce casque là. Parce que sinon j'aurais vraiment flippé. Alors, si j'avais entendu le bruit, j'aurais pensé qu'il était derrière moi. Et que donc il, il m'avait bloqué avec les pierres. Mais j'ai bien entendu qu'il était en face. Et donc, il était derrière les pierres. Et sinon, j'aurais... pu te démarrer, Les deux leviers commandent la machine bruyante. <rire> J'adore le nom. La machine bruyante. On va fermer ça. Au cas où... Oh là, il y a quelques lags, là. Comment c'est possible Bon, en hein, gros. Gros, petit, moyen. A votre avis, c'est quoi pour ralentir On réfléchit un peu. Ouais, on va plutôt mettre petit. Hein. Ouais, ça m'a l'air. Euh, de calmer un peu. Là. Ah bah ben non! Ouais, bah ça m'a l'air calme. Je, je, je fais par rapport au bruit, mais c'est peut-être pas du tout ça. Peut-être comme avant, genre il y a une combinaison en particulier. C'est bon, il est pas là. Bah si. <rire> bah si, il est là. <rire> là, je me sentais bien là. Je me sentais bien. Ah merde, il vient vers moi. Ah là, bah, c'est la merde par contre. Non, mais viens pas, reste tout tenu, gros. On n'a pas besoin de toi ici. Hein. C'est sûr t'as aucune qualification en, en mécanique. On n'a pas besoin de toi ici. Hein. Petite blague, un passage énorme. Bon. On considère qu'il est parti. Go. Ah. S'il si, était derrière la porte, je me serais chié dessus. Je vous jure. Bon, il est parti, là. Allez il est parti il est parti Il est parti il est parti Bon espérons que ça ait marché Ouais nice C'était bien ça l'autre côté des égouts ouais, j'utilise plus le truc pour me pencher mais, mais j'ai pas le réflexe j'y vais un peu en oh bourrin what <rire> oh j'ai évité le screamer oh nice pas un... non pas nice Oh merde. Oh non non non me demande-toi de me retourner. Non tout mais pas ça. Ah mais c'est... Mais c'est lui Oh, oh. C'est lui il est mort Ah oh, il est mort. C'est son cadavre découpé. Oh je, je vais faire... Vous savez quoi Je vais faire une petite danse. Je vais faire une petite danse de la joie. Ah oh, ça c'est nice ça <rire> Ça c'est nice ça Alors tu fais moins le malin Tu fais moins le malin petit PD Oh là là Bon allez on va pas s'attarder On a du taf On va prendre son petit bras fuck. Oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck L'homme qui panique à cause d'une pierre qui bouge. Tiens. J'espère que ça pourra ta... Oh. <rire> j'ai arrêté de faire le fou. <rire> parce que là... Non, par contre, ne me demandez jamais de me retourner, euh, s'il vous plaît, monsieur. Parce que j'ai horreur de ça. Il y a quelqu'un... Non. En fait j'aurais préféré ne pas. Merde. Ne pas esquiver le screamer parce que je sais pas ce qu'il y a eu en fait. Peut-être que le mec s'est fait deux coup... était censé se faire découper devant moi et je l'ai raté. Et du coup j'ai un peu le seum. J'aurais mieux fait de regarder. Il est là ou c'est juste un bruit Ah ouais il est là, et il est vénéreux en plus Vas-y il va rien me faire, il a pas de couilles euh, Par cette créature, ouais donc c'est encore une créature différente en plus Où je prenne le bras Oh merde, merde, merde Vite le bras Oh les amis je vais devoir courir là je sais très bien que le bras peut me sauver la vie. Je vais lui lancer le bras dans la gueule. Il est parti. Là, entre la morgue et les égouts. Oh, je vais m'amuser... Euh à revoir le règle de la vidéo. Oh, je vais m'amuser au montage, tiens. Déjà, dans le premier épisode, je m'étais bien amusé. Je pense que vous avez vu. Surtout à un moment. Mais là, je pense que je vais bien m'amuser aussi au montage. Ça va être drôle. Ah, putain. Mais il est partout. OMG. OMG, report. Il est partout. Il est partout, je ne peux rien faire. C'est pas si mal le truc pour se pencher, hein pas si mauvais Ah là là le deuxième épisode devient trop long Je suis désolé les amis Mais j'aimerais vraiment finir le chapitre Je sais que je suis Je suis au bout Coucou oh. <rire> mmh. Ah merde faut pas que je regarde. le... Oh merde, merde, merde. Je bousille ma santé mentale. Il faut surtout pas regarder les monstres. J'avais oublié. La vache. Là, il y a une chance qu'il m'ait pas vu. Hein. Là, je suis arrivé euh, en face de lui. Par contre, s'il bloque euh, la seule entrée où je peux aller, euh, c'est très, très problématique. Juste, me dites pas que je dois la tirer. Dans un autre endroit parce que là je vais pas j'ai pas avoir les couilles de le faire j'ai pas le choix je vous dis adieu reste in peace Je le fais pour vous, je le fais pour la France Je le fais pour vous <rire> Je le fais pour la France C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui Eh hey, PD. PD nope. One shot, One shot. Si ça fait la... Créer une distraction Putain lui il rigole pas lui Il tue pas en deux coups, tu tue en un coup Waouh! Et créer une distraction, mais avec quoi, wesh? Y a rien! Donnez-moi une pierre, je sais pas! Ah! Bah voilà, il suffit de demander! C'est lui! Il arrive! Vite! Enfin, le mec one shot quoi, là j'ai été impressionné Le mec il rigole vraiment pas quoi Le mec ne rigole pas Non mais c'était marrant J'ai fait ça à la Rémi Gaillard Je suis enculé C'était marrant, il faut bien au moins une mort par épisode Non Ah je le sentais, oh fuck Fuck fuck <rire> Fuck Comment il est rentré j'avais fermé la porte Comment il est rentré oh, je sais pas. oh fuck Fuck fuck Fuck fuck. Oh, fuck Il triche Et je le sais qu'il triche Il est cheaté Vous voyez pas comme il est cheaté Ça m'énerve ça Oh la vache ah, oh, ça m'a surpris là. Il est dur ce moment. Un peu comme. La bite Allez. On fait ça sérieusement. Dans tous les cas, il faut courir. Ah non ah non il est pas obligé de nous voir. Oh bah ça va alors. Ah oh bah ça va. Je pensais qu'il était obligé de nous voir et qu'on était obligé de. Fais pas de conneries John. Fais pas de conneries. Échelle ne te casse pas s'il te plaît. C'est quoi ce bruit Oh, il est horrible ce moment. Allez, fin du chapitre, s'il vous plaît. Oh, merde, je suis où encore Je suis retourné dans la morgue. <rire> c'est éclair ça. D'habitude, c'est ouais, la porte est bloquée, machin, ça ne bougera pas. Peux faire ce que tu veux, ça ne bougera pas. Au moins c'est clair C'est bien moi j'aime bien Là on va jouer hyper safe parce que Je, je le sens à 3 km Le, le FDP là je, je le sens venir à 3 km Il est là où je rêve Illusion d'optique Mais Je l'ai vu J'ai des hallucinations. Ouais, oh, il devient flippant ce jeu. En fait, j'ai peut-être fini le chapitre. Hein non, ça doit être la grande porte. Oh, vous savez quoi, dans tous les cas, je suis pas sûr d'avoir fini le chapitre ou pas, en fait. Du coup je suis désolé mais... Enfin je suis désolé. On va se quitter là je pense. Parce que je sais pas trop si, si faut vraiment ouvrir la grande porte pour finir le chapitre ou pas. Peut-être qu'on Peut qu y revient beaucoup plus tard. Donc voilà l'épisode a déjà duré plus d'une demi-heure. Donc euh, je vais couper là. L'épisode 2 était vraiment... Enfin la partie 2 je veux dire du chapitre était vraiment super intéressante. Là je commençais à me dire... Euh, ah il n'y a que des énigmes, il n'y a rien machin. Mais là c'était vraiment cool. Il y avait... Entre la morgue et l'égout c'était... Waouh c'était ouf quoi, c'était bien flippant, etc. Et voilà, c'est pour ça que je joue à ce jeu. Et là, j'ai pas été déçu, franchement. J'espère que vous non plus. Si c'est le cas, vous laissez un pouce bleu, vous vous abonnez, vous me laissez un commentaire, vous me donnez encore votre avis, parce que j'en tiens vraiment énormément compte. S'il y a des... des trucs à modifier, etc. Niveau, niveau audio, niveau vidéo, euh... <rire> niveau format des vidéos. Déjà, j'ai suivi vos conseils des 20 minutes. Même si j'ai cruché un peu. Euh, C'est la fin de cette vidéo sur Amnesia, euh, j'essaie de faire la troisième bientôt, c'était Tipsyron, je vous dis, allez, bonne nuit, ciao tout le monde